Ouh. Oh, y a cadeaux. Capacité zéro un mode assassin oh. dans le coffre. merci Ah quand même. Oh. Toujours pas de réaction dans la bah, voiture. Ah. La base de données a été mise à jour. Je veux pas être pessimiste, mais je crois qu'on a perdu un véhicule. Attends, y'a vraiment des gens! OUI <rire> OUUUU! On a roulé sur un truc! C'est bon! Attends, attends, attends! AAAAAAAH! je vais où? Stop! Aujourd'hui, nous reviewons Diamond Mercenaries 2. Le gameplay est très dull. Ça a sué. 6 out of 10. F***! Merci. on fait. Merci. peut en fait, soulever le peut-être frapper pour qu'elle nous ouvre Non Bah tu crois pas qu'on a déjà suffisamment frappé Bah pas à la porte <rire> C'était plus important que les sections de Triangle Quest 9. Je vais prendre un peu de temps! ce que tu peux faire? Il n'y aura personne pour dire qu'il est oh. Attends, il est où? Là-haut. J'arrive pas à le choper? Vas-y, oh vas, vas chercher! Où ce que ça va chercher? Oui? Bien le bonjour, <rire> Antoine. Tu Salut, passes à la télé? T'entends Mathieu, c'est un magnifique confiant de vidéo Et c'est un potentiel futur énarque qui l'a dit alors si ça ça a pas de la valeur, j'attaque par vague. Ah uh ah -oh. a tonkeynaïs. Ah mais ils sont ah. en dessous T'es où Mathieu Ah non non non dans Ah mince ton ah, ben, tour Oui Je t'ai eu avant <rire> Mais t'as été avec tous les PNJ du jeu. Il y Y'a des véhicules avec moteur Moma ou pas D'après toi Oula oh Oula oh Ah oui, quand même Je comprends que ça donne des petits relang aussi. Je vais te tuer et faire des sandwiches de ton corps. Elle fait que des tours. Elle tourne en haut. Ah, ça Elle est en train de prendre cher Spyro Pete, il est pas mort. Non, il est pas mort. Avec ce qu'on lui a mis. Damn, girl. You. is. a pimp. I just. Mm. Mm -hmm. Purée, tu déchires t'es trop. Track mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. down the number 2 ranked fighter, name a flyboy. Head to the forge and take him down. Mhm. Better, faster, stronger. Mm. <rire> <rire> Ouah, vitesse, lumière, servir. Ah oh, non t'as pas pris. Bah. Euh... Oh. And single handedly defeated more of Pandora's forest than everyone else in this tournament put together. If anybody has a chance of surviving this tournament, help, surviving life on this planet. It's them. If you have any desire to survive this tournament, you'll listen to my message very carefully. And that message is. Run. Bonjour, messieurs. On vient chercher un écho. Est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai pas compris! Petite la fin de ma show, la like so, vous me or... <coughs> <Petite empafée>. <coughs> <coughs> oh, je limelight. Open a new hear the crowd screaming my name again. What about the vault hunter? Feels have to keep grabbing loot and killing stuff, you know, the usual. quand même t'as le commando avec euh, la super coiffe et tout et un fusil d'assaut rose. Ah bah oui. Celle-là moi, c'est la là. Où est-ce que t'es tu es Je suis Derrière. Oh, il y a un, oh, y a un trou. <rire> Non, t'es. Le seul <rire> trou du point, t'as réussi à le trouver il a tomber Ah dedans. bah là, y'a un bon shotgun si tu veux. Euh... Ah ouais Mais où le trou Comment elle a fait <rire> Bah elle oh l'a pas vu, Médic <rire> C'est bon, ouais Ah bah euh. Ouais. Il est 22h. Non, même pas. Ah oh. Si <rire> Moi non, je dis coup, il... oui Non, 21h50. Oui du chipote non. je pas content. tronche de zob il est 22 de deux heures il ah, y a plein de tourelles, il y a deux autres tourelles en face ah, ah d okay. non, je suis d'accord non on tourelles on peut tomber okay. essaye angry. <rire> et t'as l'air contente en plus Ma boule, elle sait pas où aller. Moi je suis la flèche. Ça ressemble à un piège, mais je me dis, on sait jamais dans le doute. il n'y a pas marqué trouble. On les voit pas. Ouais. Pas grave. Où est-ce que es Ah, je peux pas te gagner là-haut. Vous t aider t aider t aider là avez quelqu'un derrière vous, je crois. Ouais. Je vous un ennemi derrière Tu lui. as quoi je suis dans un trou, j'aurais peut-être pas dû réussir à tomber en fait. Ah bah bravo. Bah, euh, tu prends ton lance-roquette et du tir. Now I'm angry. What fundamentals mais comment t'arrives à viser les hélices là-dedans Bah, c'est. Euh, fallait les gros truc sur le côté. Oui, oui, mais comment ah, t'arrives à les avoir Bah, fallait le dire Le chat Ouais, un bonjour Il reste encore les hélices d'escorte, hein Il y a escorté hélices d'hélices qu'on peut avoir. Le reste, c'est que des hélicos classiques. Ah oui. C'est bon ça reste encore Ah bah du coup, à cause des tourelles, ça a déjà activé Ah merde Là, j'ai touché Ça, c'est un putain normal putain Normal Cargo il est où Tu vois l'escorte Il est où 10 secondes Il est là l'escorte, il est devant moi C'est bon oh, oh, oh, oh, oh. Il a fait... Oh il a explosé Non, mais elle est violente ton arme! Flyboy versus the Ball Hunter! Fight! Holy fuck, shit! Some huge goddamn airship just murdered Flyboy! Ah oui, il a fait s'accrocher au slip, hein! Ah Où est-ce que tu. On t'a dit de t'accrocher à ton slip, qu'est-ce que tu faisais? Moi aussi, je suis en train de mourir! Eh non Non mais ouais, ouais. oh, que dans les coups oh. ah. Des... ah Ah Ah J'ai Ah zéro c'est pas trop vraiment dans les menus là naïs viens qu'est ce qui se passe ouh on l'a eu non oui où où où où la sortie est libre non mais mais mais mais mais, mais, mais, mais. La bici une baissie, voilà. Ah, c'est bête hein. Raccourci Tu peux oui pas te laisser. un nouveau bouclier euh... so inaccurate, but so awesome. Quand t'es coincé dans une échelle, il régénère pas, c'est ça Là, il s'est en train de se faire moissonner mmh. Putain, vrai, sac à PV. Non, là, j'en ai que 33 000 euh, moi aussi. Ah le ouais. double de Non mais euh, toi t'as un carton, ça compte pas. Pas de différence. Ah. Bah, on fait le plus rapide. Ah. D'alors. You know mm -hmm. euh... Oui, commandez un verre. Ah. Il est 23h. But oh. C'est le Louis XIV des dinosaures, le Louis XIV des dinosaures -là oui oui oui, c'est oui. Oh, euh, j'ai dû mal Putain, tu es trop rapproché de moi toi qui portes la boîte mmh. Ça c'était mes fesses C'est pas mal le sac à point de vie C'est une Non mais allez, pas tout de suite C'est hein. bah, essayer de pouvoir... Je vois ça, ah. il reste ça Je vois plus rien ah. J'ai pas ah. pouvoir continuer ça longtemps C'est hein. robot time, time. Ouais mon gars Bon, C'est déjà un peu plus facile en fait. Hein. Allez crame crame crame. Mais il est tout pourri en hein. fait. Je suis au meilleur endroit du monde. Non je vais bien. And that, boys and girls, is the story of how the Vault Hunter became the champion loot, of Pandora. Le loot, le loot, He forgot loot, the part with the Vault loot. Hunter... Uh, Jean-Michel Banson, c'est quand tu veux.